Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle conférence où Marine Gandhi va nous parler de Drupal. J'avoue admirer notre prochaine intervenante hein, parce que qu'autant d'engagement dans la communauté open source, ça force le respect. Et on ne le dira jamais assez, contribuer à un projet, à une communauté open source, ce n'est pas uniquement produire du code, cela va bien plus loin et l'engagement de Marine en est un bel exemple. Donc, euh, nous avons tous hâte que tu nous présentes euh, les nouveautés de Drupal, Marine. Donc, euh, je vais te laisser la place. Tac. Merci, merci. Bon, tu ne me laisses pas le choix. Je vais être obligée de renouveler mon adhésion après une intro pareille. <rire> merci à tout le monde d'être là. Je sais que ce n'est pas un choix facile parce que l'autre conférence a l'air Très, très intéressante aussi. Donc, je vais essayer de rendre ça aussi euh, prenant que possible. Euh, donc, vous êtes sur une conférence qui s'appelle « Quoi de neuf Drupal ?» Et c'est parti. Alors déjà, qui suis-je Bonjour, je m'appelle Marine. J'ai fait un bac littéraire, puis euh, une licence d'anglais. Donc, pas du tout un parcours de développement classique. Puis, je me suis reconvertie. Et je suis développeuse PHP, donc, depuis cinq ans, et Drupaliste depuis cinq ans, parce que je suis tombée dans la potion magique depuis toute petite. <rire> je suis aussi, depuis mars, secrétaire de l'association Drupal France et Francophonie, donc, qui est l'antenne locale de euh, la Drupal Association euh, mondiale. Donc, on essaye de, de mettre un petit peu en avant euh, le le CMS, de, de construire une communauté et euh, de traduire aussi, euh, c'est un peu nos missions principales. J'aime aussi les chats, Batman, le Heavy Metal et plein d'autres choses. Et évidemment, puisque j'ai parlé de chats, je suis obligée de vous montrer mes chats. Voilà, c'est la pet taxe. Maintenant, au pire, vous aurez vu de très beaux chats. <rire> Parlons maintenant un petit peu de Drupal. Euh, tout l'enjeu là, pour moi, ça va être de vous présenter euh, la chose de manière euh, pas trop technique pour ceux qui connaissent pas du tout et en même temps euh, suffisamment pointu pour que vous bah, vous ennuyez pas si vous avez déjà abordé le, le sujet. Donc, en quelques mots, Drupal, c'est un projet open source qui est européen, donc fondé en Belgique euh, par Driss Baitert en 2001. Euh, pour vous donner une idée un peu de la timeline, Drupal 7 est sorti en 2011, Drupal 8 en 2015, Drupal 9 en 2020, et Drupal 10 est prévu pour 2022. Donc, les cycles de release se rapprochent, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme projet Drupal C'est très varié, euh, des gouvernements, des associations, des grands comptes, des partis politiques. Bien sûr, on peut aussi faire un blog si on veut avec, mais en général, euh, on choisit Drupal plutôt pour ses capacités un peu structurelles plus pointues, on va dire. Euh, C'est aussi un CMS, ou plutôt un CMF. Euh, moi, je tends, du coup, à me positionner dans le côté framework de la force, mais je ne veux pas lancer un débat. Euh, en, tout, en tout cas, les deux définitions fonctionnent pour Drupal. Euh, et comment ça fonctionne Eh bien, on a un socle qui s'appelle le corps, donc le cœur, Bon, J'ai gardé les termes anglophones pour plus de simplicité. Euh, et qu'on complète selon nos besoins par des modules et des thèmes qui sont contribués par la communauté. Et bien sûr, on peut faire des développements spécifiques avec euh, nos modules custom. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros du gros. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Drupal Parce qu'effectivement, on a une image un peu vieillotte, mais heureusement, euh, les choses évoluent. Donc, on a maintenant une structure beaucoup plus moderne dans la partie vraiment structurelle, architecturale de Drupal. Et notamment parce que depuis Drupal 8, on s'appuie sur Symfony. Donc là, actuellement, c'est Symfony 4. Euh, bien sûr, au fur et à mesure des end-of-life de Symfony, euh, Drupal va évidemment euh, s'adapter. Et c'est pour ça notamment que les cycles de release sont désormais euh, beaucoup plus proches euh, en termes de temps entre deux versions majeures. Donc, bah, du coup, le code de Drupal devient presque orienté objet. Je dis presque parce qu'il y a encore quelques reliquats euh, d'anciens systèmes dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ça, c'est vraiment euh, une, une grosse évolution, une grosse rupture avec euh, Drupal 7 où il y en avait quelques éléments euh, qui étaient euh, en orienté objet, mais pas beaucoup, beaucoup. Euh, et on a une standardisation des pratiques, puisque du coup, on s'appuie quand même sur les logiques euh, Symfony. Euh, donc, on a des plugins, des services, des injections de dépendance et euh, des manières de faire du custom aussi qui sont standardisées. forcément. Alors, le cycle de release, du coup, est calqué sur celui de Symfony. Donc, par exemple, les versions mineures, c'est tous les six mois en décalage avec les mises à jour de Symfony pour pouvoir profiter un peu de toutes les, toutes les mises à jour au niveau de fonctionnalité. Euh, et là je vous ai mis un petit un petit graphique pour vous montrer du coup le, les releases majeures. Donc euh, on voit que euh, on est obligé de suivre aussi l'évolution de de Symphony puisque les end of life ne nous laissent pas le choix, il faut changer de version majeure euh, rapidement. Donc ça nous fait des cycles de développement euh, euh, du coup beaucoup plus rapprochés mais aussi beaucoup plus récurrents, c'est-à-dire qu'il y a on peut prévoir quand les nouvelles fonctionnalités sont déployées. Ça, c'est assez nouveau aussi pour Drupal. Donc, c'est très confortable aussi euh, bah, pour les expériences de développement de savoir quand les choses vont être intégrées et, et quand elles seront publiées. Qui dit Symfony, dit Twig. C'est aussi très appréciable côté template, puisque jusque-là, on avait des moteurs de template en euh, HTML un petit peu avec du PHP dedans. Enfin, voilà, c'était pas forcément très, très propre. Euh, donc là, euh, Twig, c'est vraiment un changement qui est apprécié, il me semble, du côté euh, front-end. On a aussi l'arrivée de Composer, forcément. Donc, euh, gestionnaire de euh, paquets qui nous permet d'installer et de mettre à jour les thèmes et les modules beaucoup plus facilement. Euh, note à part, c'est aussi beaucoup plus pratique pour patcher. <rire> euh, et... Maintenant, on supporte Composer 2 depuis début octobre avec la dernière release mineure de Drupal 9. Et donc, c'est encore plus rapide. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'appréciable puisque, euh, comme beaucoup de CMS, Drupal euh, bah, embarque pas mal de choses. Donc, c'est sûr que l'installer, ça peut prendre du temps. Avec Composer 2, c'est vraiment, vraiment rapide. Et il y a un gros travail en cours pour le support de PHP 8. Donc, évidemment... Le... Vous n'ignorez pas que c'est le nouveau grand changement. Donc, c'est un gros chantier aussi pour le cœur de Drupal de le supporter. Et donc, c'est en cours. Je vous mettrai un lien vers vers les, les travaux. Voilà. Mais ça avance bien. Donc, ça, c'est plutôt positif aussi. Alors, le truc de Drupal, c'est que comme beaucoup d'outils, il a ses propres concepts, ses propres nomenclatures, on va dire, pour la manière dont les choses sont faites. Et euh, bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais beaucoup de choses qui restent les mêmes. Euh, donc, cette année, c'est les 19 ans de Drupal. Euh, on peut dire que c'est l'âge de la maturité. Et donc, je vais vous présenter un peu maintenant comment s'organisent euh, les concepts clés de Drupal. Donc, on a deux types d'entités. On a des entités de configuration, qui sont euh, maintenant exportables, je reviendrai là-dessus, et des entités de contenu. Donc typiquement, euh, quand on veut créer un contenu dans Drupal, c'est souvent par exemple les nodes, mais on, les users sont aussi considérés comme des contenus, euh, ce genre de choses. Pour les entités de contenu, on a le système de bundle et de storage. Il faut savoir que historiquement, euh, dans Drupal, selon les entités, ce n'était pas forcément traité tout de la même manière. Euh, je Prends l'exemple, par exemple, des nodes, on avait des NID, donc pour les identifier, et puis pour les termes de taxonomie, euh, on avait des TID. Euh, du coup, ce n'était pas, pas très pratique, il fallait vraiment connaître pour savoir que la propriété avait un nom différent. Euh, là, on est vers de la rationalisation, donc maintenant, euh, on a une méthode ID, ou label, par exemple, qui fonctionne sur toutes les entités de contenu, et donc on a du code Générique, C'est très agréable. L'affichage de ces entités euh, dans le back-office, on a toujours eu euh, un système de vue mode euh, donc qui permet d'organiser en fait, les champs du contenu dans l'ordre qu'on souhaite et puis d'adapter comment ils seront rendus directement dans le back-office. C'est une fonctionnalité très importante pour euh, ce qu'on appelle les site builders, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser Drupal sans être développeurs. Euh, donc, maintenant, ça aussi, ça a été rationalisé. Dans les display modes, on a maintenant deux euh, fonctionnalités très euh, distinctes. Les form modes, qui permettent de gérer l'affichage du formulaire d'édition, quand on veut éditer un contenu, euh, dans quel ordre les champs vont s'afficher et euh, avec euh, quel type de widget. Et puis, le view mode, qui là, on parle du rendu en front. Donc, les champs eux-mêmes, eux aussi, ont été rationalisés. Ils ont maintenant des formateurs et des widgets donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'après, euh, je pense que je vais vous perdre. Et franchement, j'ai de quoi parler pendant deux heures très facilement. <rire> euh, mais voilà, Alors, retenez que, en gros, tous ces concepts se standardisent et se stabilisent. Donc, c'est euh, beaucoup plus agréable d'un point de vue developer experience, mais aussi pour les euh, site builders euh, qui, euh, du coup, retrouvent beaucoup plus facilement où et comment faire les choses puisque c'est standard dans tous les types d'entités. Alors après, certaines spécificités, on pourrait dire un peu legacy, euh, restent là. Donc on avait un système de hooks. Donc ça c'était vraiment, euh, bah, c'est tout l'héritage procédural qui reste encore dans Drupal actuellement. Euh, beaucoup de ces hooks ont disparu au profit des event listeners et des plugins. Donc notamment pour ceux qui connaissent un petit peu tous les hooks info euh, de Drupal qui permettaient de définir par exemple euh, des blocs. Euh, des nouveaux types de chants, ce genre de choses, euh, c'est devenu des plugins. Donc, c'est la version orientée objet. Et puis, bien sûr, les event listeners, je pense que tous les symphonistes euh, ici savent de quoi je parle. Donc, euh, ça, progressivement, ça a tendance à disparaître. D'ailleurs, historiquement, un module Drupal est composé de deux fichiers, un point info et un point module. Et donc, c'est dans le point module qu'on met tous les hooks. Et euh, bien depuis euh, Drupal 8, le point module n'est plus un fichier obligatoire pour déclarer un module. Donc ça ça montre bien euh, aussi l'évolution euh, vers euh, bah, la disparition progressive des hooks. Après, ce sera peut-être pas encore possible pour tout, mais ça, on ne va pas rentrer non plus dans le détail. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, les render arrêts sont toujours utilisés pour rendre le contenu. Euh, Qu'est-ce que c'est un render-arrêt C'est un tableau PHP avec certaines clés protégées qui commencent par des dièses. Et euh, en fait, ça utilise la très puissante forme API de Drupal et ce qui permet d'avoir en fait euh, une manière uniforme de gérer comment les choses sont rendues, que ce soit par exemple dans des formulaires custom ou pour le front. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours là. Donc je sais qu'on on parlait beaucoup de arrêt-hell quand on parlait de Drupal, euh, ceux qui n'aiment pas les tableaux, je suis désolée, il y en a toujours un petit peu. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais euh, ça reste une, une manière de faire euh, très standard dans le repas. Alors, je vous en ai parlé un petit peu. Euh, maintenant, il y a une gestion de configuration qui est beaucoup plus avancée. Euh, donc, on peut importer, exporter, synchroniser des configurations directement dans le corps. Alors, auparavant, il fallait installer un module dédié qui s'appelait « Features ». Euh, c'était à la fois bien et pas bien. <rire> C'est-à-dire que c'était très utile, et mais très difficile à, à mettre en place et à maintenir. Donc là, maintenant, il y a un système qui est directement dans le corps de Drupal depuis Drupal 8 et qui s'affine, bien sûr, avec le temps. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran. On a directement le diff en live via le, le back-office. Euh, bien sûr, on peut tout faire en ligne de commande avec euh, Drush. Mais euh, mais voilà, pour euh, les site builders aussi, bah, c'est quelque chose de confortable d'avoir euh, une interface graphique pour ça. Donc euh, là, ça veut dire que toutes les configurations qui auparavant n'étaient stockées que dans la base de données et donc difficilement euh, versionnables, euh, sont exportées euh, très facilement. Donc une configuration, c'est un fichier YAML, donc c'est assez standard aussi. Euh, on peut les versionner, on peut décider aussi d'activer le module config ignore qui permet d'exclure certains éléments. Donc, par exemple, on peut dire ben, euh, j'ai pas envie que euh, ma configuration pour les métatags elle soit euh, versionnée, donc je la mets dans l'ignore et ça fait que, bah, peu importe si j'importe, exporte, synchronise, il fera comme s'il n'y y avait rien. Voilà. Et donc, je peux modifier directement dans le back office et ça n'impactera pas les fichiers. On a aussi le module config split qui lui permet d'avoir des configurations différentes par environnement. Donc ça peut être aussi bien euh, défini, par exemple, pour dire bah, dans mon environnement de dev, je veux activer ce petit module qui m'aide bien euh, Devol, par exemple. Euh, mais évidemment, il ne doit surtout pas être activé en prod. Euh, donc, euh, cette activation, euh, le fait que ce module est activé, eh bien, ça se fait dans le euh, config split. Voilà. Et euh, ça peut être aussi. Euh, des, enfin, des multi-sites, par exemple. Si vous avez une version française, une version anglaise ou euh, voilà une usine à site, vous pouvez dire euh, qu'il y a des configurations qui sont communes et puis euh, splitter certaines configurations. Par exemple, je veux euh, les métatags, bah, je change la langue, donc du coup, je, je fais un split euh, par environnement de langue, par exemple. Donc ça, c'est très puissant aussi. Alors, évidemment... Euh, Drupal a souvent une réputation de monolithe et fait tout pour s'en défaire. Donc, maintenant, on est API first. Donc, bien sûr, ça s'est fait progressivement. C'était déjà possible dans Drupal 7, mais c'était vraiment une tannée. Depuis Drupal 8, c'est beaucoup plus confortable. Et évidemment, les choses s'améliorent encore plus avec Drupal 9 et les évolutions petit à petit. Donc, on a la REST API, la JSON API. Euh, mais on a aussi du support pour GraphQL qui est euh, qui est en cours aussi, et on a beaucoup d'autres API euh qui sont plus ou moins bien documentées et plus ou moins récentes. Mais c'est vrai que c'est quand même euh, beaucoup beaucoup d'outils qui permettent de faire vraiment des choses très fines. Donc c'est pour ça aussi que je tendais à parler de CMF plutôt que CMS parce que euh, on n'est pas, enfin voilà, on peut quand même faire beaucoup de choses euh, par dessus. Alors, parlons un peu performance. Euh, le système de cache a été affiné à partir de Drupal 8 pour bien sûr euh, être de plus en plus efficace. Alors, on a des notions de tag et de contexte de cache qui sont vraiment très fines. Donc, si je donne un exemple, on peut euh, invalider les caches euh, pour chaque petit élément. Par exemple, je peux dire que euh, je veux invalider le cache d'un bloc précis sur le site, mais je peux aussi décider d'invalider les caches pour une langue, pour un contenu en particulier, ou pour tout un type de contenu. Par exemple, je peux dire, ben bah voilà, je veux rafraîchir les caches pour tous les articles, euh, ou pour tous les nœuds, euh, etc., etc., Donc, en fait, euh, avec euh, ces outils-là, euh, si on creuse un peu, alors, je ne cacherai pas que c'est très complexe, puisque c'est très fin, donc à partir du moment où on a la main sur beaucoup de choses, bah. C'est un petit peu long de rentrer dedans. Mais euh, on arrive à faire des choses assez précises. Donc, ça, c'est vraiment confortable. Et euh, effectivement, Drupal 8 euh, est plus performant euh, que Drupal 7 à partir du moment où il est mis en cache. Parce qu'il bah, a cette gestion très, très pointue. On a aussi les lazy loaders qui sont depuis Drupal 9, euh, donc depuis bah, cette année, natifs sur les images. Donc, on n'a même plus besoin de le mettre soi-même, c'est natif. Évidemment, on peut, on peut adapter les choses. Et puis, on a aussi le module contribué BigPipe qui permet euh, bah, une amélioration un peu du confort d'utilisation parce qu'il va charger d'abord toute la structure de la page puis ensuite, avec une seule requête, euh, récupérer tous les petits éléments. Du coup, le temps de chargement euh, semble moins long et c'est plus confortable pour les utilisateurs. Donc, c'est plein de petits axes sur lesquels on peut travailler pour avoir une meilleure performance. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de tous les outils euh, qui sont aussi euh, le quotidien des euh, contributeurs euh, Drupal et euh, des utilisateurs des devs, etc. Donc, euh, depuis quelques temps, on a migré sur GitLab pour euh, tous les modules contribués et euh, tout le code d'une manière générale. Euh, et ça a permis des évolutions qui n'étaient pas encore euh, mises en place auparavant, et notamment récemment, Alors on a ce système de « issue forks ». Donc là, en fait, je vous ai mis la petite capture d'écran, c'est le genre de choses qu'on va avoir euh, sur les modules, c'est-à-dire que quand il y a un ticket qui est ouvert avec, euh, avec une problématique qui est remontée, on va pouvoir directement euh, cliquer pour forquer euh, le code du module, et euh, proposer, en fait, ses propres solutions euh, ensuite. Donc, en gros, l'idée, c'est que ce qu'on faisait avant par des patchs, des patchs Git, hein, qu'on soumettait à la communauté, qui étaient approuvés, etc., qu'il fallait appliquer à la main, eh bien, en fait, euh, maintenant, pour les mainteneurs, ça va être beaucoup plus simple. Il suffira euh, de regarder des merge requests et des branches sur leur module, on va dire, comme euh, des devs normaux. <rire> Donc, c'est beaucoup plus confortable et euh, ça va dans le bon sens. Donc, ça, c'est assez récent. Donc, ce n'est pas encore euh, très, très adopté dans la communauté. Ça a été testé d'abord sur le corps et maintenant, c'est déployé pour tous les modules contribués. Euh, toujours sur les modules, euh, la numérotation des modules et des versions, on va dire, euh, passe en SemVer. Donc, euh, pareil, encore une évolution qui va avoir des standards... Euh, plus classique dans la communauté. Euh, Jusqu'à maintenant, on avait des modules, par exemple, qui s'appelaient 8.x.x.x. Euh, en fait, ça commençait toujours par le numéro de la version majeure de Drupal. Et euh, maintenant, on a des modules qui commencent à 1, tout simplement. Donc, euh, quand on change, euh, ça, la plupart des gens changent à partir de Drupal 9, euh, ça se fait avec euh, assez facilement, en fait... Euh, on, on incrémente de versions majeures et euh, petit à petit, ça va se euh, démocratiser. Voilà. Une autre chose bien pratique, c'est l'outil Rector qui propose des correctifs automatiques, en particulier pour passer à Drupal 9. Donc, je ne me suis pas étendue sur le sujet, mais c'est vrai que les versions majeures, ça signifie souvent euh, qu'on casse tout et que du coup, il n'y a pas vraiment de rétrocompatibilité, forcément. Euh, et donc, dans Drupal, c'était vraiment le cas. Hein, entre... Euh, la version 6 et la version 7, on a tout cassé, et euh, encore plus entre la version 7 et la version 8, puisque forcément, maintenant qu'on est passé sur Symfony, il euh, y a tout qui a changé, en fait. Hein. D'ailleurs, moi, personnellement, en tant que développeuse, la marche a été haute pour passer à Drupal 8. Mais l'avantage, c'est que maintenant euh, qu'on a ce socle Symfony, les passages de version majeure sont en fait presque aussi confortables que des passages de version mineure, puisque le passage entre Drupal 8 et Drupal 9, par exemple, n'a pas été euh, un gros problème, en fait. Ça se fait facilement. Et aussi, euh, comme les structures sont bien posées, euh, la contribution et tout l'écosystème, en fait, en dehors du corps euh, se met à jour beaucoup plus facilement. Donc là, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que quand Drupal 9 est sorti, donc en juin de cette année, euh, une énorme proportion des modules était déjà prêts et compatible pour euh, cette release ce qui n'a jamais été le cas avant, évidemment. Euh, et là, euh, ça va de plus en plus s'accentuer, puisque la plupart des modules, par exemple, grâce à Rector, on peut voir qu'il leur manque juste une toute petite déclaration euh, dans leur fichier .info qui euh, explicite euh, le support à Drupal 9 et ils sont compatibles. Donc, en fait, une fois qu'on a fait le gros effort de migrer vers Drupal 8, euh, le reste des évolutions est très naturel, puisqu'on a ben, des, du code déprécié petit à petit, donc on sait en fait euh, bah, qu'on doit se mettre à jour. Euh, on a le temps de le faire et euh, tant qu'on maintient son code progressivement, en fait, euh, les versions majeures sont très très faciles à, à installer. Voilà. Donc cet outil propose des correctifs automatiques euh, et bientôt on aura des environnements de tests automatisés à la volée. Donc je vous ai parlé des issue fork euh, où on pouvait donc créer euh, à la volée des, des branches pour corriger certains problèmes. Et bien maintenant on aura même directement sur ces issue fork la possibilité de lancer un environnement de test euh, à la volée pour euh, tester rapidement euh, la, le, le code du, du, de la merge request. Donc ça, c'est pas encore implémenté, mais c'est en cours et ça sera déployé pour tout le corps. Je vous donne juste un petit exemple, du coup, de Rector. Là, on a le module Upgrade Status, qui permet de, de lister un peu tous les problèmes de notre code pour pouvoir le passer en Drupal 8 ou Drupal 9, par exemple. Et on voit bien, euh, deuxième ligne, Fix Now with Rector. Donc, on peut directement corriger automatiquement euh, les appels à des fonctions dépréciées, comme Drupal 7 Message, qui est bien sûr maintenant beaucoup plus orienté objet. <rire> Alors, je sais, ça fait beaucoup de choses. Désolée, mais en fait, j'ai tellement de choses à vous dire que si j'avance pas un peu, on n'y arrivera pas. Mais je vous rassure, la partie un peu technique est derrière nous. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'aspect commercial, j'ai envie de dire, euh, et de type de projet que Drupal est capable de, de produire et quels sont un petit peu ces points forts et les, les choses qui sont bien maîtrisées dans, dans Drupal. Donc, excusez-moi. Le multilingue. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, assez facile dans Drupal depuis longtemps. On a une gestion des langues euh, qui est déjà native depuis plusieurs versions, mais euh, elle euh, s'affine encore avec le temps. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure de contenu et de configuration, eh bien, cette distinction est aussi répercutée sur les langues. Donc, on peut traduire le contenu, bien entendu, mais on peut aussi traduire les configurations. Euh, donc, ben, tout ce qui est back-office, par exemple, donc si vous avez un, un site où les contributeurs sont de nationalités différentes, ils pourront accéder à tout le back-office dans leur langue et euh, avoir toutes les indications dans leur langue. Euh, mais aussi, du coup, pour les configurations que vous définissez. Je vous ai parlé euh, tout à l'heure, par exemple, de MetaTag, qui permet de, de gérer un peu euh, tous les, toutes les balises méta, en fait, de vos contenus. et euh, eh bien, là, c'est possible aussi de définir, en fait, euh, des patterns différents en fonction des langues. Ou pour les alias d'URL aussi, ce genre de choses. Donc, euh, c'est assez puissant. On peut définir dans chaque type de contenu, s'il est euh, traduisible ou non. Et pour ce, chaque type de contenu, quels champs sont traduisibles ou non. C'est-à-dire que vous pouvez dire, euh, je ne sais pas, je suis sur un article, euh, le champ image, on ne va pas le traduire. Parce que même si je change le texte, je veux que l'image d'illustration soit la même sur tous les contenus. Donc, on, on interdit euh, de traduire. Ce qui fait que quand la personne édite dans une autre langue, eh bien, elle voit que Soit le champ a été masqué, c'est une possibilité qu'on a, soit le champ est bien précisé comme étant modifié pour toutes les langues. Et donc, on sait que si on modifie l'image, ça impacte toutes les versions du même contenu. Après, euh, c'est aussi possible de dire, bah non, je, je veux pouvoir modifier pour chaque langue tous les champs. Et dans ce cas-là, ça se configure très bien aussi. Euh, et on a maintenant la possibilité euh, de déclarer des traductions comme étant obsolètes. Donc, ça, c'est assez euh, récent, en tout cas pour la partie vraiment euh, configurable dans le back-office. Euh, beaucoup de gens ne sont pas encore au courant, d'ailleurs. Mais euh, donc, on a toujours le concept de langue originale sur Drupal. Donc, euh, bah, par exemple, on va dire que c'est l'anglais. Et puis, je veux traduire mon contenu en français et en allemand. Euh, et puis, je me rends compte que euh, j'ai modifié le texte en anglais et donc maintenant mes traductions elles sont plus correctes. Et ben, c'est pas grave, je peux aller éditer le contenu et préciser que la traduction est obsolète. Et ensuite, ça permettra, euh, par exemple, si on a des, des équipes de traduction euh, dédiées, euh, d'aller corriger tout ça. Euh, les usines à sites, une force de Drupal depuis pas mal de temps déjà. Euh, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un système multi-site euh, natif dans le corps. On a aussi des modules contribués comme Domain Access qui font les choses un petit peu différemment. Euh, donc ça, c'est des choses qui euh, sont montées de version progressivement aussi, donc qui s'affinent. Euh, on a des modules comme Entity Share qui simplifient le partage de contenu entre euh, environnement et euh, instances de, de même site. Donc ça, c'est extrêmement pratique aussi. Euh, qui utilise d'ailleurs la JSON-API. Et on a aussi bah, les splits de configuration dont je vous parlais tout à l'heure qui apportent de la flexibilité puisqu'on peut définir des socles de configuration communes et puis quand même avoir quelques petites choses euh, custom pour chaque euh, site dédié. Bien sûr, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de Monolith. L'idée, c'est pour beaucoup de gens de découpler Drupal. Donc, euh, depuis Drupal 8 et ses API, on peut découpler assez facilement euh, Drupal. Euh, et avec Drupal 10, on aura des composants React et View euh, directement pour les menus. Donc, le, le choix a été fait de commencer par le menu parce que c'est le plus compliqué. Et ensuite, on fera des composants pour tous les autres éléments. Donc, Je vous mets ici un petit extrait d'une de, slide d'Edris, de le fondateur de Drupal, qui expliquait tout ça euh, en juillet. Donc, on va quand même vers un peu la modernité avec les frameworks JS. On aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas dire que ça va dans le sens de, du marché. Voilà. Donc, euh, de plus en plus, on va pouvoir profiter de tous les avantages de Drupal et euh, bah, plugger dessus ce qu'on veut finalement. Euh, C'est anecdotique peut-être pour certains, mais on peut aussi générer des sites statiques grâce à Drupal avec le module Tom. Euh, donc, en fait, on peut avoir le back-office Drupal sur, euh, par exemple, une instance euh, euh, qui n'est pas ouverte au public, qui est juste ouverte à des contributeurs. Et ensuite, on exporte tout ça en, en fichier HTML, on les versionne et on les déploie. Pas de problème de sécurité, pas de problème de base de données. Et du coup, euh, maintenant, je vais vous parler de la contribution, l'expérience, en fait, des euh, end-users, si on veut. Puisque l'intérêt de Drupal, c'est aussi d'être confortable pour euh, les euh, site builders. Donc ça, c'est euh, une petite slide euh, qui a été partagée par euh, Driss, le fondateur donc de Drupal, euh, qui montre euh, après une, une étude qu'ils ont faite auprès de plein de, de personnes euh, de profils très variés, développeurs comme euh, juste site builders, etc., etc., que en fait euh, Drupal, par rapport aux autres CMS, n'a pas du tout la même courbe. D'adoption, C'est-à-dire que pour les débutants, on est en dernier. Euh, les gens trouvent Drupal difficile à approcher. Mais plus ils le connaissent, plus ils l'apprécient. Ce qui fait qu'on va courbe complètement opposée à d'autres outils, comme par exemple WordPress, qui, avec le temps, euh, perd un peu euh, de, de, de... Je ne trouve pas mon mot, mais vous avez compris. Euh, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, et donc, c'est une des initiatives, un, un des objectifs de Drupal 10, euh, c'est le Easy Out of the Box. Donc, c'est de proposer vraiment une expérience clé en main dès le début, qui soit jolie et confortable. Donc, on aura un nouveau thème Front qui s'appelle Olivero, qui est disponible dans le corps depuis là, le 7 octobre, avec la dernière release. Euh, on a aussi. Nouveau thème d'administration, un peu moins austère, qui s'appelle Claro, qui lui est encore en bêta, donc il va évoluer au fil des versions de Drupal 9. Et euh, sur un thème communautaire qui s'appelle Gene, qui s'appuie sur Claro et qui propose une meilleure expérience pour l'instant. Euh, N'hésitez pas à le tester. Donc je vous ai mis des petites captures d'écran. Donc on voit que Olivero, c'est quand même beaucoup plus joli que ce qu'on a actuellement. Euh, L'interface Claro pour l'administration. Pareil, c'est beaucoup plus moderne et euh, compréhensible. Et pour vous donner un exemple, avec Gene, c'est encore plus fancy. <rire> On a aussi un affichage des outils déjà présents, notamment la Media Library, qui permet de, de réutiliser, par exemple, des images, de gérer la, leur taille, etc., de manière pratique. Le Layout Builder, qui permet de monter des pages, en fait, euh, facilement pour les site builders. Donc, euh, de, ça rend, en fait, concrètement tous les champs comme des blocs, et on peut les réorganiser comme on le veut dans la page. Euh, voilà. Et Cookedit, qui permet de faire des modifications de contenu à la volée depuis le front. Donc là aussi, je vous ai mis des petites images. Euh, je ne passe pas trop de temps là-dessus, parce que je vois le temps qui file. Donc le Layout Builder, qui permet de rendre le contenu sur plusieurs colonnes, etc. Et d'avoir des layouts custom aussi. Et l'édition à la volée en front avec du coup le thème front qui s'applique, donc c'est très confortable. Et une des grosses avancées qui est en, dans les tuyaux pour Drupal 10, c'est la mise à jour automatique. Je vous ai parlé de Composer 2 tout à l'heure, bah, c'était un jalon essentiel pour y arriver. Euh, et du coup, ça va être très très confortable pour les site builders. Mais c'est aussi un enjeu de sécurité, parce que euh, bah, des fois on repousse les mises à jour, et euh, c'est une grave erreur. Heureusement, Drupal, sur ce point-là, on n'est pas trop, trop hacké et on est plutôt sécurisé, mais les mises à jour, c'est important. Et si c'est automatique, c'est encore mieux. <rire> enfin, un point sur l'accessibilité. Je sais que ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais pour moi, c'est essentiel. Et euh, pour la communauté Drupal aussi. Donc, euh, on vise toujours le niveau AA euh, des Web Content Accessibility Guidelines. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh il y a déjà vous êtes vilains et deuxièmement, renseignez-vous. Et euh, il y aura des liens à la fin de ma présentation, donc je partagerai les slides tout à l'heure. Et il faut savoir aussi que les spécialistes de l'accessibilité de Drupal travaillent main dans la main avec les contributeurs WordPress pour les aider, notamment, par exemple, sur leur outil Gutenberg, euh, qui a eu euh, pas mal de critiques, mais qui est quand même euh, un gros un gros, gros progrès depuis, euh, depuis peu de temps. Voilà. Donc, euh, la communauté, c'est la communauté même si on aime bien s'envoyer des petites taquettes de temps en temps. En conclusion, ne vous privez pas d'un bon outil par manque de veille. Je sais que, euh, par exemple, le W3C cherchait un CMS pour ses euh, pour sites et euh, l'agence qu'ils ont recrutée a éliminé Drupal, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas envisagé, parce qu'ils avaient eu une mauvaise expérience avec Drupal euh, il y a euh, longtemps, pour moi, ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez besoin d'un outil très particulier, Drupal ne sera pas forcément là pour vous, mais euh, l'idée, c'est de quand même savoir ce qu'il est capable de faire et ce qu'il peut vous apporter. Et euh, bah, le jour où vous avez un besoin qui correspond, vous pourrez creuser. Euh, donc, ça reste un couteau suisse qui est quand même très, très pratique et solide. Il a beaucoup évolué, continue de travailler sur ses points faibles et, évidemment, il y a une super communauté derrière. Et... Évidemment, je ne pouvais pas finir sans vous mettre le petit motto de Drupal, « Come for the code, stay for the community ». Et c'est exactement ce qui m'est arrivé d'ailleurs. <rire> euh, parce que c'est une communauté bienveillante et accueillante. On a euh, des, des systèmes de diversité et d'inclusion. Euh, bah, no, spoiler, je suis une femme. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi. C'est une communauté francophone très active et notamment sur le Slack de l'association. Elle nous fait un petit peu de pub, mais c'est vrai que tous les jours, on répond à beaucoup de questions de support entre nous. On se partage de la veille, on rigole un peu. N'hésitez pas à passer faire un tour. Et c'est une communauté open source tout simplement. Donc forcément, c'est top voilà, je vous ai mis beaucoup de liens, je partagerai les slides et je remercie énormément Access42 pour ces slides accessibles en HTML. Euh, donc, vous aurez l'occasion de les apprécier quand j'aurai réussi à les mettre en ligne. Voilà. Et je vais en 4 minutes répondre à des questions. Je suis désolée, j'ai trop de trucs à vous raconter en fait. Hop Alors... Merci Marine <rire> Euh, je vois qu'il y a plusieurs questions, je vais rapidement. Euh, Alors, ben, je, je, peux, ouais. je peux dire la première euh, qui a été le plus votée. Ouais. Euh, une, une question de Nicolas qui demande quel conseil donnerais-tu à un développeur ou une développeuse qui commencerait sur Drupal aujourd'hui pour qu'il ou elle se forme rapidement et comprenne les avantages du CMF <rire> <rire> <rire> Excellente question. Euh, se trouver des mentors. Non, déjà, bah, rejoindre le Slack de l'Asso, première chose. Parce que euh, tout le monde est très sympa et il y a vraiment tous les niveaux. On a des légendes vivantes comme des gens qui viennent juste découvrir, des étudiants. Et puis voilà, Donc, euh, et même des gens qui détestent Drupal. Oui. Et on leur répond quand même parce qu'on est comme ça. Donc euh, c'est vrai, euh, l'intérêt, en fait, la force de ces outils, c'est la communauté. Donc euh, rapprochez-vous de la communauté, c'est le plus efficace. Euh, ensuite, il y a énormément de ressources en ligne. Alors, évidemment, beaucoup plus en anglais qu'en français, mais on a des très gros euh, contributeurs francophones qui ont des blogs, euh, voilà, donc euh, qui ont des, même des vidéos de formation gratuites. Donc, euh, voilà, on peut, on peut s'auto-former assez facilement. Et puis, bah, c'est un peu bateau, mais euh, il enfin, faut tester, quoi. Il faut se monter un petit un petit Drupal et puis bidouiller. Il hein. n'y a, a que comme ça qu'on qu se rend compte vraiment des choses. Mais vraiment, pour moi, l'intérêt numéro un, c'est de se rapprocher de la communauté. C'est comme ça qu'on apprend les bonnes pratiques et, euh, et qu'on n'est pas dégoûté, en fait, parce que on, on galère sur quelque chose alors qu'il y avait une manière très simple de le faire, mais on ne le connaissait pas. Merci. Arnaud nous demande, euh, enfin, te demande, pardon, <rire> quel est l'avantage de Drupal en API avec un Front React JS par rapport à un autre système d'API, par exemple API Platform à l'heure actuelle C'est une excellente question. Je n'en ai pas la moindre idée. <rire> non, honnêtement, moi, je ne suis pas très front en, en JS. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, je sais que le marché va vers ça, donc euh, Drupal s'adapte. Mais honnêtement, je n'ai pas creusé à ce point-là les systèmes d'API, euh, et notamment avec React ou euh, API Platform. Je pense que là, c'est un truc où il faut chercher. Parce que moi, je ne sais pas. Déjà, je ne vois pas forcément toujours l'avantage d'avoir un front en, en React. Donc. Je suis développeuse PHP relou qui n'aime pas le JS. Voilà, <rire> voilà une réponse d'une développeuse back-end. Quoi. Ouais, ouais <rire> c'est ça, pardon, mais... Euh... <rire> J'ai déjà dit, présenté sur WordPress, il ne faut pas trop m'en demander non plus. Quoi. <rire> Alors ensuite, on a une question de Célou qui nous dit, qui, nous, qui te demande, il est rare de voir des présentations de Rupal dans les événements de la communauté PHP et celle de la FUP en général. Quelle est la relation entre la communauté PHP de Rupal et la FUP <rire> Cette dynamique va-t-elle continuer ben, euh, Je ne sais pas. Moi, en tant que membre des deux, euh, je dirais que la relation euh, est bonne. C'est vrai qu'on n'a pas spécialement des liens... Euh, Particulier, Mais c'est des choses, j'avoue, avec le bureau de l'assaut Drupal France qu'on aimerait bien mettre en place. Maintenant, il faut voir comment, parce que c'est sûr que la FUP, c'est tout PHP, donc on n'a pas non plus vocation à squatter les événements de la FUP. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de, de choses sur Drupal, et c'est pour ça que comme je me suis dit cette année, Drupal 9 sort, il faut qu'on tente un truc. Voilà, donc euh, je pense qu'il y a une dynamique pour les gens qui sont déjà Drupalistes. Et forcément, ils ont tendance à être aussi investis dans la FUP. Euh, je ne sais pas si l'inverse est vrai, forcément, parce qu'il y a tellement d'outils PHP. Mais voilà, je, je pense que ça ne tient qu'à nous de, de creuser cette relation. Merci. Euh, bon, on, a, on, va, on va dépasser de deux minutes. Euh, donc, je vais quand même te poser la, euh, une dernière question euh, de Martin qui nous demande euh, « À quel moment Drupal aura-t-il perdu tout son code legacy À quel moment sera-t-il vraiment un CMF objet propre et utilisable facilement par un développeur habitué à Symfony ?» <rire> Alors, ça dépend, <rire> qui est ma réponse préférée. Euh, bah en fait, le problème, c'est que comme tous les projets open source, ça dépend des avancées de la communauté. quoi Donc, euh, perdre tout son code legacy, ça dépend aussi de ce qu'on appelle le code legacy. Il y a des fonctionnements propres à Drupal dans les concepts et les manières de faire qui ne bougeront pas forcément. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est pas dit que les hooks procéduraux soient facilement éliminables entièrement euh, bientôt. Après, on tend vers ça. Donc, je pense que si on est symphoniste on comprend comment marche le code de Drupal, puisque dans la majorité des cas, ça reste, ben voilà, j'ai qu'une dépendance, classe, enfin voilà, c'est des choses qui sont connues. Euh, par contre, il faudra quand même faire un apprentissage sur euh, qu'est-ce que c'est euh, la manière Drupaliste de faire les choses. Donc euh, oui, je sais pas quand ce sera propre, mais ça n'a jamais été aussi propre. <rire> c'est tout ce que je peux dire. <rire> Ok, merci. Alors, il reste deux questions et pour le coup, pour éviter ouais, de trop déborder, la... de, de répondre directement dans l'onglet questions. Euh, merci à tous euh, d'avoir euh, participé, d'être, d'avoir été présent pour euh, pour ce talk de Marine, qui était très complet. Euh, et la prochaine conférence aura, aura lieu, enfin, une, on a une démo Silius à, part, à 14h10. Euh, après donc la poche déjeuner qui en fait est maintenant voilà, euh, ah non pas autant pour non, moi non. on a une, non non non non je dis des bêtises euh, dans trois minutes <rire> il y a euh, euh, deux, deux talks de 20 minutes un sur de Karim Pinchon sur OpenID Connect et l'autre euh, de Johan Durand sur un Rex sur le chiffrement des bases de données voilà euh, merci à tous, merci Marine et euh, à, à, à, à tout à l'heure sur Work Adventure. <rire> à tout à l'heure. Allez, ciao.